Bienvenue sur le channel Wellness Warrior. Je vous invite pour cette méditation à éteindre vos téléphones, tablettes et à mettre sur pause tout appareil qui pourrait nuire à cette méditation. Vous allez trouver une position confortable dans laquelle vous vous sentez bien. Une position allongée sur le dos ou bien assis, quand vous aurez trouvé cette position essayez de maintenir ce confort tout au long de la séance vous êtes libre de bouger à tout moment si cela vous convient Je vais maintenant utiliser le tutoiement pour être plus proche de vous. Si tu as envie, tu peux garder les yeux ouverts et attendre qu'ils se ferment tout seuls. Tu peux aussi prendre la décision de fermer les yeux et de ressentir plus profondément le bien-être cette méditation t'apporte. Allongé ou en position assise, tu vas prendre conscience de tout ton corps dans son intégralité. En prenant conscience de ton corps, Prends également conscience de ta respiration et de l'espace que ton corps prend à l'endroit où il est déposé. Prends conscience de relâcher tous tes muscles du sommet du crâne jusque dans les pieds. Ressens le crâne se décontracter, se détendre. Et alors, si tu es en position allongée, ressens le poids de la tête sur le sol. Ressens le poids de la tête et le poids des épaules qui descendent, qui s'abaissent et se relâchent pour laisser une nuque longue et décontractée aérée relâchée relâche toutes les parties de ton corps à l'endroit où ton corps se dépose de plus en plus relâche le front devient lisse, le contour des yeux est relâché, et tu peux entrouvrir la bouche si tu souhaites relâcher dans les mâchoires. Continue de décontracter tout ton corps au rythme de ta respiration et à l'écoute de ma voix. En conscience de l'espace de ton corps et de l'environnement dans lequel tu te trouves. Continue grâce à ta respiration de relâcher ton dos, ton ventre. Observe également les mouvements de ta respiration. Observe si ta poitrine se soulève ou ton ventre et quand tu expires le relâchement qui s'effectue globalement dans tout ton corps. Et continue de ressentir ce relâchement se diffuser dans les os et dans les muscles de ton bassin et ressent les fessiers se décontracter également et relâcher les tensions puis laisse cette détente se propager dans les jambes jusqu'au bout des pieds et toutes tes jambes maintenant sont relâchées, décontractées. Tes genoux et tes chevilles se libèrent et s'alourdissent pour laisser place à une détente optimale. Pendant que ton esprit met ton corps au repos, tu prends l'habitude d'inclure les sons extérieurs de cette méditation. Prends le temps sans analyser, juste en écoutant. Et inclut ces sons dans cette méditation afin que cette méditation soit complète et paisible. Jusqu'à la fin. Ressens comme tu peux enfin relâcher ton corps par la maîtrise de ton esprit. Si tu as des pensées qui viennent, laisse-les passer. revient à ma voix ou à ta respiration aussi souvent que tu en auras besoin dans cette méditation. Continue de relâcher tout ton corps complètement décontracté. Cette méditation aura pour but de travailler sur objectifs, tes buts et objectifs les plus importants pour toi. Tu peux imaginer un objectif que tu souhaiterais atteindre prochainement. Peut-être n'importe quel objectif que tu auras choisi. Laisse ton esprit te guider, laisse ton corps agir dans la détente et dans la relaxation. Maintenant que tu as cet objectif en tête, Laisse-le passer, mets-le de côté pour revenir ici et maintenant à ta respiration. Ton corps est complètement relâché et décontracté. Et maintenant, tu te sens libre, libre de pouvoir imaginer ce bien-être arrivé dans ta vie. Ressens les énergies. Comme si ce moment était déjà arrivé. Comme si ton souhait le plus cher était déjà réalisé en ce moment même. Ton objectif est déjà atteint. Tu as réussi complètement ce que tu souhaitais. Et ressens toutes ces énergies dans ton corps, imprègne-en chaque cellule. Et puis tu vas revenir à cette respiration, à ce moment présent, en gardant ces énergies dans ton corps. Des pensées arrivent perturbées ce moment, laisse-les passer et focalise ton attention sur les bonnes énergies que tu viens de ressentir dans ton corps. Tu vas maintenant imaginer que tu es debout. Et pendant que tu es debout, tu vas regarder à tes pieds. Et à tes pieds, tu vas voir qu'il y a comme des petits paquets. Comme des petits paquets ou des petits cadeaux décorés de toutes sortes. Et ces petits paquets, ces petits cadeaux, sont attachés par des cordes à ton corps. Ces cordes représentent le lien qu'il y a entre ces petits cadeaux ou ces petits paquets et ton corps. N'essaye pas d'analyser ni la forme, ni les couleurs. Juste observe et accepte ce que tu vois. Il y en a peut-être qui sont jolis et d'autres pas. Et il y en a peut-être qui ont des attaches plus grosses que d'autres, des cordes plus épaisses, peut-être même des chaînes. Et donc, en regardant ces paquets, tu vas réaliser que certains de ces paquets représentent tes peurs. Tes peurs qui t'empêchent et qui t'ont empêché jusqu'à ce jour d'atteindre tes objectifs des peurs qui te laissent dans un moment une attitude négative vis-à-vis -vis de ton objectif. Je veux maintenant que tu imagines que tu vas rompre les chaînes ou les cordes qui te relient à ces paquets que tu ne souhaites plus traîner avec toi. Libère-toi, coupe ces chaînes, coupe ces cordes, complètement utilise un ciseau imaginaire ou ce que tu souhaites, coupe tout, ose te libérer de ces peurs pour enfin atteindre cet objectif qui est à portée de main, qui est peut-être même le cadeau d'un côté que tu as vu, et qui n'est là et qui n'attend que toi. Il attend que tu libères et coupes ses cordes avec ses paquets de peur pour enfin saisir l'opportunité, saisir la chance et atteindre cet objectif qui te rendra heureux enfin, qui t'apportera le bonheur dont tu souhaites et les énergies que tu as ressenties au début de cette séance. Et ressens cette liberté, cette liberté de pouvoir te libérer enfin de ces peurs. Et alors que tu laisses complètement ces peurs derrière toi, je veux que tu saisisses à tes pieds les cadeaux restants. Saisis les cadeaux et tu vas maintenant ouvrir chaque cadeau. Et peu importe ce que tu trouveras, ce sera bon pour toi. Ce sera bon pour toi et cela t'apportera beaucoup de joie. N'essaye pas d'imaginer ce que tu découvriras en dessous. Tu peux ouvrir tes cadeaux et laisser les énergies et ton corps ressentir ce qui se passe quand tu ouvres ce cadeau. Et accueille le bien-être que tu ressens. Accueille la puissance d'un amour. Accueille la puissance d'une réussite. Peut-être un diplôme, peut-être une réussite physique et sportive. Peu importe tes objectifs, accueille tous ces cadeaux. Car maintenant que tu as rompu toutes ces cordes et ces chaînes qui appartiennent au passé et à tes peurs, ta positivité, et tes objectifs sont sur le haut du podium. Et aujourd'hui, je veux que tu te rappelles cette sensation de victoire, cette sensation qu'on a quand on réussit quelque chose, cette sensation qui nous porte, qui nous transporte, ressent cette nouvelle énergie, cette énergie de réussite et de victoire et alors que tu ressens cette énergie remarque comme tout ton corps se sent bien et imprègne ces sensations dans chacune de tes cellules chaque cellule mémorise cette sensation continue de ressentir cette énergie cette émotion dans ton corps et ressens ce bien-être. Tu as réussi à atteindre non seulement un objectif mais peut-être même plusieurs car tu as laissé l'opportunité les opportunités arriver à toi en dépassant et en osant couper les cordes de la peur. Reviens doucement à ta respiration, une respiration fluide et lente. Remarque comme ton corps est décontracté, toujours détendu. Peut-être même as-tu un sourire aux lèvres et peut-être que tu sens ces énergies qui ont transformé la chimie de ton corps. Parce que ce que tu as ressenti est bel et bien déjà dans ton présent. Quand tu ressens des émotions et des énergies dans le moment présent, cela contribue à continuer de créer ces énergies-là dans ta vie matérielle. Puisque tu envoies un signal à ton corps que dans ces énergies-là, tu te sens bien, tu te sens heureux et détendu. Et alors, ton corps n'aura de cesse de chercher ces belles énergies et n'aura de cesse de les produire dans ton corps. Ce sera une chimie qui arrivera très souvent ensuite. Et plus elle arrivera, et plus tu sauras que quelque chose de bon est en train de se produire. Reviens à ta respiration. Ton corps est détendu. Et tu vas imprégner tout ce que tu viens de vivre dans ton corps. Peut-être peux-tu l'imprégner par un geste En serrant le pouce et l'index Ou bien une main sur le cœur Peut-être visualises-tu ou vois-tu apparaître un mot Et dans ce cas-là, tu utiliseras ce mot, ce geste, cette main sur le cœur Dès que tu auras besoin dans la vie de ressentir cette émotion de puissance et de réussite et de victoire, tu referas le geste que tu as choisi ou le mot et tu te ressentiras avec ces belles énergies comme en cette méditation. Tu vas maintenant... Bouger légèrement les pieds, peut-être peux-tu ressentir ton corps d'une façon complètement différente et plus léger, plus de mobilité, de souplesse, tu peux bouger également les mains et tout doucement réveiller un petit peu ton corps. Si tu le souhaites, tu peux inspirer et t'étirer comme si c'était le matin au réveil, ou alors tu peux t'étirer et bailler comme si c'était le soir avant de t'endormir. Choisis ce qui est bon pour toi, mais surtout garde en mémoire ce mot, ce geste dans cette méditation qui te permettra au quotidien de retrouver cette sensation de bien-être. infiniment pour votre écoute. J'espère que cette méditation vous aura aidé à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à liker, à appuyer sur le pouce en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne Wellness Warrior. Vous recevrez chaque semaine des notifications pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous connectez à la page Facebook et au site Instagram. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ce sera avec grand plaisir que je vous y répondrai. Je vous laisse dans la détente et le bien-être, que vos journées soient belles et que vos nuits soient douces. A très bientôt.